ton casque, jeune homme riche !» Jésus le regarda et se prit à l'aimer. « Ô ton casque, jeune homme riche !» C'est, je crois, dans notre récit de ce matin, une première certitude. Jésus n'en veut pas à notre richesse. Il en a besoin, comme il a besoin de nous pour faire avancer son règne dans le monde. Ce dont il ne veut pas, c'est de cette richesse insolente et cupide, déjà dénoncée par le prophète Esaïe, comme la cause de ce qui fait trébucher la vérité et interdire l'accès à la droiture. L'Éternel l'a vu, nous dit le prophète, nous venons de le lire, ce fut mauvais à ses yeux que personne n'intervienne. Il a alors revêtu la justice comme une cuirasse, mis sur sa tête le casque du salut, et il promet de venir en rédempteur, pour tous les pécheurs repentants. Convenant, en nous regardant bien, qu'il n'y a pas que les autres qui soient ainsi épinglés. Ce que veut le Seigneur, c'est une adhésion sincère à son service, une adhésion qui rejette la tentation instinctive à vouloir tout garder pour soi. Nous avons tous toujours en tête la préservation de notre train de vie dans tout ce que nous faisons. Écoutons ce récit bien connu, un peu plus loin dans l'évangile de Marc, Vint Vingt-une veuve pauvre qui mit deux petites pièces dans le tronc, c'est-à-dire quelques centimes, nous dit la tome. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle. Elle l'a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est bien ce qui transparaît dans le récit de la rencontre du jeune homme riche et de Jésus. Il voudrait accepter à la vie éternelle ce jeune homme si pieux. Mais pour cela, lui dit le maître, il ne suffit pas d'observer les commandements, la loi. Non, il te faut rentrer chez toi, vendre tout ce que tu as, le donner aux pauvres, et revenir pour me suivre. Et alors, tu auras un trésor dans le ciel. Quel programme Tout laisser derrière soi nous paraît impossible. Il y a tellement de parents, d'enfants, de familles. Il y a tellement d'objets, de maisons, de paysages, de musées auxquels nous tenons tant que c'est vraiment scandaleux de nous demander d'y renoncer. Mais c'est ce qu'ont fait les premiers disciples, et c'est bien ce que Pierre rappelle à Jésus, en lui disant, mais nous on l'a fait aussi. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, le, en train de jeter le filet dans la mer. C'était des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, mon homonyme, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. C'est aussi encore ce qu'ont pu décider beaucoup d'autres à leur suite. Saint François d'Assise, Saint Jean de Dieu, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse d'Avila, ou celle du Carmel, notre John Bost, Mère Teresa, Sœur Emmanuel. La liste est longue, et pourtant, ce n'est qu'une petite minorité, ô combien agissante, fidèle, admirable. Alors, il reste les autres, c'est-à-dire nous, sauf votre respect. Sommes-nous vraiment irrémédiablement condamnés parce que nous ne laissons pas tout pour suivre le Christ je ne le crois pas, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il me semble que Dieu a besoin de nous, si mauvais serviteurs que nous soyons, et des richesses qui sont avec, si nous savons bien les mettre à disposition pour faire avancer son royaume. C'est ce que mon beau-père disait à un homme de Dieu qui vivait un peu beaucoup de la générosité de ses amis, Heureusement que je suis ingénieur de la romande d'électricité pour avoir les moyens de le soutenir. La seconde raison et la principale à mes yeux comme aux vôtres, c'est que Jésus ne regarde pas le jeune homme riche avec mépris, avec l'extrémisme d'un adepte de la lutte des classes. Non, il le regarde avec bonté, avec l'affection et la considération d'un ami d'un compagnon qui sait vous écouter et, la et vous deviner et vous comprendre. Jésus se regarda, Jésus le regarda et se prit à l'aimer, nous dit le récit. Le regard, c'est à son propos que je vous convie maintenant à nous accompagner dans le sud des États-Unis, en Caroline du Sud, pour visiter Hampton Plantation, une belle maison de style colonial américain avec un porche de chaque côté de la maison et de belles colonnes blanches. En poussant un peu plus loin que Georgetown, nous nous y étions arrêtés, Janine et moi, dans la splendeur dorée d'une belle fin de journée de printemps. Nous arrivions après l'heure, mais les propriétaires, Archibald Rutledge et Alice, son épouse, apprenant que nous venions de France, nous firent l'honneur de nous conduire dans une courte visite de leur maison. Ce faisant, ils nous avaient ouvert la grande salle de bal où Lafayette vint danser en 1824 chez sa nièce, l'ancêtre du propriétaire. Archibald Tretledge n'est plus aujourd'hui. La plantation pour laquelle il avait beaucoup œuvré afin de la réhabiliter a été rachetée par l'État de Caroline du Sud. Nous l'avons revue par une fin de matinée un peu automnale. Elle était fermée à l'heure de midi, et c'était donc un peu triste pour nous de ne pas revoir les belles pièces visitées 40 ans auparavant. Mais dans son très beau parc, Hampton House se dressait fièrement dans toute sa blancheur face à un très beau chêne que George Washington avait demandé qu'on sauve de la hache en 1799. 1799. Un chemin à l'arrière de la maison menait à la rivière Santi, toute proche, au bord de laquelle étaient logés les esclaves de la plantation, devenus serviteurs après la guerre de sécession, une rivière par laquelle arrivaient dans les temps anciens les bateaux qui chargeaient et reprenaient les produits de la plantation. Archibald Rutledge a laissé un récit coloré, souvent drôle, toujours aimant, de la vie qu'il a vécue avec les descendants des esclaves noirs depuis qu'il avait décidé, parce que c'était eux qui l'attendaient pour cela, nous dit-il, avant qu'il ait décidé de redonner son ancienne splendeur à la Hampton Plantation. Il avait un compagnon très cher, un jeune noir, Prince je l'appellerai prince après, était son contemporain. Un ami avec lequel il partageait, depuis son enfance, tout ce qui était la vie d'un garçon dans ce coin un peu retiré où abondait une faune extraordinaire de sauriens gigantesques et de serpents immenses. Je, chasse, pêche, garde des troupeaux. À l'âge des études, le jeune maître de la plantation était parti vers le nord qui avait établi sa profession tout en continuant à revenir à la plantation chaque fois qu'il le pouvait, et il est retrouvé prince que ses parents avaient nommé gérant de Hampton. Il arriva qu'une fois, pour rentrer après des vacances de Noël passées à Hampton, le jeune avocat et les siens s'entassèrent dans une petite forme pour remonter vers le nord. Prince avait aidé à bien caler les bagages. Il y en avait jusque sur les marchepieds. Aussi, le difficile, une fois entré dans la voiture, était de savoir comment en sortir. Pourtant, au moment où la voiture allait partir, Prince s'approcha de son ami. « Capitaine, c'est ainsi que tout le monde l'appelait à la plantation, » lui souffla-t-il. « Peut-il venir une minute ?»« Captain? « Can you get out of the car a minute ?» Prince savait bien pourtant que c'était pratiquement impossible, vu l'encombrement de la voiture. Mais Archibald avait une telle confiance en son ami qu'il lui obéit sans discuter et s'extirpa de la voiture en sortant par la fenêtre et la tête la première. Prince, le tirant de côté, lui dit alors « Please, Captain, take off your hat. I just want to look into your face once more. Capitaine, s'il te plaît, enlève ton chapeau. Je veux juste regarder ton visage une fois encore. » La prémonition ne put échapper au maître. Déchiré, il a pris quelques mois plus tard la mort d'un ami qui était une autre part de lui-même et dont les qualités transcendantales lui manquèrent cruellement lorsqu'il reprit la plantation un peu plus tard. Eh bien, je crois que Jésus nous dit la même chose. Il ne nous appelle pas capitaine, parce que c'est lui le capitaine. Non, il nous appelle par notre nom, et il nous dit, enlève ta casquette, ton casque ou ton chapeau. Mon ami, oui, le maître veut voir ce regard que nous cachons derrière une armure aussi résistante que celle de l'homme au masque de Courbet en bas de la page 4 de votre feuillet. Il veut nous saisir alors que nous cachons nos yeux derrière notre perruque comme ce garçon, ce jeune garçon ébouriffé qui était Rembrandt sur son autoportrait. Ce que veut Jésus, c'est qu'on perçoive l'illumination de l'Évangile dans nos yeux, celle de l'Esprit, la lumière que nous reflèterons parce qu'elle rayonne sur le visage du Christ. Car c'est avec un regard renouvelé que pourront être utiles à son royaume ces richesses qui sont les nôtres, ces grands biens dont parle le récit de Marc à propos du jeune homme riche, et qui sont notre personnalité, notre charme, notre présence, nos talents, notre sourire sur le monde qu'on voit moins maintenant que nous portons un masque. Dans Le témoin invisible, Charles Wagner constate que rien n'est plus difficile ni plus nécessaire que de s'approcher des cœurs et de vaincre les préventions, les craintes, les méfiances. » Et il ajoute, « Hector, pour embrasser son petit Astyanax, enleva son casque. Ôte ton casque, fais tomber ton grand panache et montre ta simple figure. »« Oui, mon frère, ma sœur, ce matin, même si tu dois porter un masque pour te protéger du coronavirus, pour être utile dans le royaume de Dieu, celui d'aujourd'hui et de maintenant, ôte ton casque, fais tomber ton grand panache et montre à tous ce qu'est ta simple figure et ça la va se voir dans ton attitude et dans ton regard. Alors, autour de nous, celui ou celle que tu rencontreras et à qui tu parleras, te dira « Capitaine, je voudrais voir ton visage. Je veux revenir te voir pour le contempler encore une fois, et puis une fois encore. Et au dernier jour, au bout de ton chemin, c'est ce visage rayonnant que tu pourras montrer en rencontrant ton Rédempteur dans la lumière de la vie éternelle du monde à venir. Le Rédempteur qui porte le casque et la cuirasse de la justice de l'éternel, le Rédempteur pour nous comme pour les pécheurs repentants de Jacob. Amen.